Bonjour tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui nous donne un premier aperçu des écouteurs sans fil Transmart Apollo R, maintenant si vous suivez la chaîne Geektech vous connaissez certainement la marque Transmart, aujourd'hui on va parler des écouteurs avec prise en charge d'AptX et bien plus encore sans avoir à débourser trop cher. Bonjour tout le monde, sur la chaîne GeekTech. en matière d'audio sans fil les acheteurs ont l'embarras du choix, mais cela ne signifie pas que toutes les technologies sont égales. C'est pourquoi Transmart m'a proposé de tester leurs écouteurs sans fil les Transmart Apollo Air. J'étais impatient d'y jeter un coup d'œil, surtout avec un prix fixé à peu moins de 70$. dollars. Un prix bas n'a rien à voir d'extraordinaire en soi. Les oreillettes sans fil se comptent sur les doigts d'une main, mais des écouteurs abordables prenant en charge aptX Bluetooth 5.2 équipés de micros avec la technologie CVC 8.0 et 35 dB de réduction active du bruit hybride à plein fréquence, c'est tout autre chose, du moins l'idée que je me faisais en commençant le test. Malheureusement, tout ce qui brille n'est pas doré. Ces écouteurs présentent également quelques inconvénients dont les acheteurs doivent être conscients. Alors plongeons dans le vif du sujet et voyons où ces écouteurs brillent et où ils ne brillent pas. Avec un design simple et sobre, il survivra à vos séances d'entraînement. Le matériel et l'esthétique choisis par Transmart pour les Apollo Air sont en un mot discret. D'abord les écouteurs ont un design en forme de tonneau assez standard se terminant par un crochet à environ 90 degrés avec un embout souple à l'extrémité, les embouts eux-mêmes sont beaucoup plus arrondis que la plupart des écouteurs que j'ai testés dans cette gamme de prix, cela garantit un ajustement parfait avec un contact minimal entre le conduit auditif et l'embout, en résumé ils sont très confortables à porter, l'étui de transport quant à lui est doté d'un couvercle un maintien magnétique facile à ouvrir et les deux pièces sont incroyablement légers, ce qui les rend à la fois plus portable hein? Et plus confortable à utiliser. Les écouteurs eux-mêmes se glissent sur le côté plutôt qu'avec le bras en forme de barillet dirigé vers le bas. D'un point de vue matériel, il s'agit d'un design solide. Bien que familier, le port de charge et le bouton arrière sont facilement à manipuler et bien conçus. Et les écouteurs eux-mêmes sont fermement maintenus en place dans l'étui. Sur le plan esthétique, le Transmart Apollo R aurait cependant besoin d'être retraité. Travailler. La société a opté pour une coque noire incroyablement brillante pour les écouteurs eux-mêmes et elle les a assortis avec cette couleur à un noir mat terne pour l'étui avec le logo imprimé sur le pavé tactile et des écouteurs eux-mêmes ainsi que sur le dessus de l'étui. Ils sont aussi dotés d'une résistance à la poussière et à l'eau IP45 ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés sous une pluie légère ou pendant une séance d'entraînement. Cela ne sera donc pas un problème, l'autonomie de la batterie est subjective, ainsi lors des tests comme dans le cas de mon examen du Transmart Apollo Air, je soumets les écouteurs à des scénarios qui entraîneront la décharge la plus extrême possible pour une utilisation dans le monde réel, dans ce cas il s'agit d'écouter de l'audio à environ 90% du volume à une distance moyenne de 30 pieds, souvent avec des obstacles entre moi et les écouteurs, cela dit je n'ai pas été très impressionné par l'autonomie de la batterie du Transmart Apollo R, mais elle n'a pas non plus été décevante car elle se situe dans la même fourchette que celle des écouteurs hybrides ANC True Wireless de la concurrence, à savoir environ 4 heures de lecture par charge d'écoute, Transmart annonce 5 heures de lecture, et bien sûr ce chiffre pourrait être atteint dans des conditions moins éprouvantes pour les écouteurs, mais c'était le temps pour mes conditions d'écoute. En termes de charge, j'ai pu constatait un peu plus de 3 charges supplémentaires avec l'étui de transport et le chargement a été parfaitement confort à ce qui était annoncé environ 2h30 pour les écouteurs l'étui était dans la même catégorie avec environ 2h30 de charge il n'y a pas de recharge sans fil ici mais tous les chiffres sont assez standards pour cette catégorie d'appareils sans être brillant ou révolutionnaire l'audio est le facteur le plus important le transmart a Apollo R offre un accès immédiat à tous les derniers et meilleurs codecs audio et des haut-parleurs de 10 mm avec une indépendance nominale de 32 ohms et à Bluetooth 5.2 mais tout cela devrait se traduire par une expérience d'écoute brillante. Et il convient de préciser avec un volume moyen entre 50 et 80% ces écouteurs sont très performants pour leur prix, ils étaient tout de même très chargés en basse par par rapport à la plupart des autres écouteurs que j'ai testé, les acheteurs doivent donc garder cela à l'esprit mais ils n'étouffent pas non plus les médiums et les aigus, ces deux éléments brillent toujours par leur clarté avec beaucoup de détails, un bon placement audio et un bon équilibre. À des volumes plus élevés cependant les choses deviennent un peu moins impressionnantes, les basses sont devenues beaucoup trop lourdes, les autres sont été noyés dans la masse, ce qui donnait lieu à une confusion. À des volumes inférieurs à la normale, les détails et le punch diminuent sensiblement. Tout cela pour dire que l'expérience de ces écouteurs sera très différente en fonction de la façon dont vous écoutez la musique ou les films et de votre volume préféré. Au bon volume, dans la bonne application, il fonctionne à merveille. La connectivité et les fonctionnalités du Transmart Apollo Air sont en avance sur le jeu. En termes de connectivité, le Transmart Apollo Air utilise le Bluetooth 5.2 et prend en charge les derniers codecs et protocoles, l'un des plus importants est bien sûr la prise en charge d'APTX, cela permet de maintenir la stabilité de l'expérience audio de la source à l'oreillette et de l'oreillette à l'oreille et cela a fonctionné à merveille lors de cet examen, il n'y a jamais eu de coupure et même l'utilisation de ces codecs au delà de leur portée maximale décrite a été une expérience agréable. Les micros sont un autre aspect de la technologie examinée qui fait que Apollo R de Transmart vaut bien son prix, 6 micros c'est déjà bien plus que ce que proposent la plupart des oreillettes de prix similaire, et la technologie de voix claire Qualcomm CVC 8.0 permet de pousser ces micros encore plus loin. En utilisant ces écouteurs, je n'ai eu aucune plainte concernant la clarté de ma voix, et je n'ai eu aucune plainte de mon côté non plus, bien que j'ai remarqué un léger effet de haut-parleur lorsque je les ai testés plus avant, cela signifie qu'il s'agit des meilleurs écouteurs pour le prix lorsqu'il s'agit de chatter ou de participer à des réunions. En ce qui concerne les caractéristiques autres que la suppression active du bruit, il y en a beaucoup à discuter également. Les commandes tactiles intuitives et non des moindres sont centrées sur des gestes multitouches, tandis que des tapotements individuels à gauche et à droite contrôlent le volume c'est également de cette manière qu'on contrôle le saut ou la sélection des pistes deux de ses fonctions de contrôle tactile sont l'ANC et le mode ambiant il n'y a qu'un seul niveau pour la première de ces fonctions et elle permet d'étouffer les bruits de fond même dans un environnement bruyant et même sans musique en cours de lecture bien qu'il fonctionne évidemment beaucoup mieux avec une lecture multimédia en cours le mode ambiant quant à lui est génial Comme Nom de la marque, il met en avant le son ambiant et l'amplifie. Ainsi, je ne pouvais pas seulement entendre ma musique en faisant du vélo, je pouvais également entendre la circulation autour de moi. Le mode fonctionne suffisamment bien pour que je puisse facilement entendre un voisin demander de l'aide pour localiser un emplacement tout en roulant. En résumé, le mode ambiant m'a permis d'avoir une conscience environnementale totale sans perdre ma place dans le média que je consommais. Tout cela sans compter l'application. Smart téléchargeable sur Google Play Store, en résumé cette application permet de personnaliser les commandes tactiles, de mieux contrôler l'égalisation, d'améliorer la précision de la batterie, etc. Alors ces écouteurs vaut-il vraiment le prix demandé Au prix de 69,99$ au moment de mon examen Transmart Apollo Air a montré que ce ne sont pas de mauvais écouteurs pas du tout en fait les Transmart Apollo Air sont de très bons écouteurs à acheter surtout si vous avez besoin de caractéristiques de haut niveau sans payer plusieurs centaines de dollars le son bien qu'il ne soit pas toujours cohérent reste excellent et l'autonomie de la batterie est plus qu'acceptable à l'inverse le confort et la qualité de fabrication sont tout à fait corrects pour le prix demandé malheureusement le Transmart Apollo Air ne se suffit pas à lui-même car il est en concurrence directe avec plusieurs autres marques émergentes et plusieurs d'entre elles sont au sommet de leur art offrant une expérience supérieure en matière de batterie et de cohérence audio avec plusieurs des mêmes fonctions de premier plan et les mêmes normes de connectivité le tout sans sacrifier la qualité de fabrication l'esthétique ou le confort Alors les amis c'était ma vidéo sur le tout nouveau Transmart. Apollo Air, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci beaucoup d'avoir regardé toutes les autres vidéos également. Et comme toujours, assurez-vous de rester à l'écoute pour plus de nouveautés et d'actualités. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, ciao